Bonjour à tous, c'est Olivier Devine, le gestionnaire de la chaîne YouTube Simon CNR. On est le samedi 29 février 2020. Et aujourd'hui, je fais une vidéo qui a pour but d'identifier une fois pour toutes ce qu'est la marque de la bête. Donc vous le savez, il y a bon nombre de théories sur ce qu'est la marque de la bête, à commencer par la théorie de la puce RFID. Et donc, pour me démarquer du lot, je vais utiliser une démarche d'analyse selon cinq critères successifs qui se veulent bibliques. Donc, premier critère d'interprétation, ce n'est pas moi qui vais interpréter la Bible, puisque aucune prophétie ne peut faire l'objet d'interprétation personnelle. Je ne vais pas non plus faire des interprétations personnelles tout en arguant que c'est le Saint-Esprit qui me donne d'incroyables révélations réservées aux seuls élus. Je vais utiliser la méthode biblique de deux ou trois témoignages qui permettent la manifestation de la vérité. La loi dit que toute vérité sera attestée par le témoignage de deux ou trois témoins.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 que deux ou trois prophètes parlent et que les autres jugent. Donc, comme on voit que la Bible ne peut pas faire l'objet d'interprétations personnelles, je vais chercher plusieurs témoins dans la Bible pour que la Bible s'interprète d'elle-même et euh, m'éviter ainsi de me laisser aller à mes propres pensées quand je lis un seul verset ou un seul passage. D'ailleurs, quand le diable qui est le menteur et le père du mensonge euh, parce qu'il parle de lui-même, de ce qui lui est propre. Quand le diable a essayé de tenter Jésus-Christ avec les Écritures, Jésus-Christ lui a répondu avec une deuxième Écriture, un deuxième témoin, pour contredire les mensonges de Satan et faire se manifester la vérité. Matthieu, chapitre 4 Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur un pinacle du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et dans leurs mains ils te porteront, de peur qu'à quelque moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ensuite, deuxième critère pour déterminer ce qu'est la marque de la bête, l'opposition à Jésus-Christ et à l'Évangile. Il faut que la définition de la marque de la bête soit en parfaite opposition avec le message de l'Évangile, que ça soit la négation absolue de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, et d'une façon claire et nette. Ça doit sauter aux yeux et ne pas être un truc euh, tiré par les cheveux. Ensuite, le troisième critère, euh, la prise en compte de la globalité de la Bible. En plus des deux ou trois versets portant témoignage, il faudra aussi que la définition de la marque de la bête corresponde à un thème qui s'aligne sur le message global de la Bible, et qui soit en tout point cohérent avec l'unité du message de la parole de Dieu, que toutes les dents de l'engrenage coïncident parfaitement et fonctionnent l'une avec l'autre, et que ça fasse parfaitement sens au regard des 66 livres de la Bible. Quatrième critère, la correspondance avec la réalité tangible de ce monde. Il faudra aussi que la définition de la marque de la bête tiennent la route si on la confronte avec la réalité de ce monde. Il faut que l'application de la marque de la bête soit réalisable matériellement dans ce monde, avec les contraintes inhérentes à notre vie physique. Par exemple, implanter une puce RFID à toutes les personnes autour du monde, même à une population mondiale qui aurait été drastiquement réduite par des événements catastrophiques, de type eschatologique, cette implantation d'une puce RFID dans un temps réduit, dans tous les pays du globe, sans aucune exception possible, logistiquement, c'est impossible. Et il faudra aussi que ça soit réaliste en ce qui concerne la réalité sociologique de la population mondiale. Même dans ce monde où la manipulation psychologique est élevée au rang de science, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire avaler aux gens en masse. Par exemple, un truc antichrist ne va pas arriver et dire aux musulmans, mettez-vous une puce, ça ne va pas marcher. C'est comme s'il si leur disait, je suis le Mahdi et je vous dis de manger du porc. Non, ce n'est pas réaliste humainement parlant. Si vous voulez rester attaché à la théorie de la puce RFID, vous allez devoir forcément imaginer des choses qui sont sociologiquement impossibles et ignorer volontairement des réalités. Pratique parce que ça rentre en conflit avec les interprétations populaires que vous avez fait votre. Cinquième critère, s'inscrire dans les grandes lignes de la prophétie biblique des temps de l'affaire Il faut aussi que la définition de la marque de la bête puisse s'ajuster aux grandes lignes communément acceptées pour ce qui est des événements des temps de l'affaire suivant une trame qui est globalement évidente à la lecture de l'Apocalypse de Jean et du livre de Daniel. Il faut que ça corresponde à une esquisse générale des temps de la fin, même sans savoir dans la précision quel sera le déroulé de ces événements, juste en s'en tenant à une vision synthétique que tout le monde valide à peu près, à savoir un grand chaos mondial suivi de la mise en place d'une gouvernance absolue sur la planète par un représentant de Satan quelle que soit sa nature exacte, avec un système de gouvernance directement inspiré du diable, notamment pour ce qui est du religieux, et qui serait donc censé réunir à sa cause une grande majorité de la population mondiale. Il faut que la définition de la marque de la bête ait sa place évidente dans ce schéma global. Et si on atteint la complétude de ces cinq critères quant à la définition de ce qu'est la marque de la bête quand même on devrait être pas loin du compte donc je vais commencer en cherchant deux ou trois versets dans la bible qui parlent d'une marque sur la main ou d'une marque sur le front et je vais pas aller chercher très loin puisque c'est dès le début de la bible dans la loi dans la torah Deutéronome chapitre 6, au verset 1. Je vous lis donc. « Ceux-ci sont les commandements, les statuts et les jugements que le Seigneur votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les fassiez dans la terre par où vous allez passer pour la posséder, afin que tu puisses craindre le Seigneur ton Dieu, pour garder tous ces statuts et ses commandements que je te commande, toi, ton fils et le fils de ton fils, tous les jours de ta vie, et afin que tes jours puissent être prolongés. » Donc là, on voit que le chapitre 6 de, de Théronome commence en nous parlant précisément de la loi, les commandements de Dieu. Je continue au verset 5. « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de tout ton pouvoir. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. » Quand tu marcheras en chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras et tu les liras pour être un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc là on a un premier témoignage de la loi qui est porté comme un signe sur la main et sur le front. Deuxième témoignage, on est toujours donc dans la loi, c'est Exode chapitre 13, je commence au verset 6. Pendant sept jours, tu mangeras du pain sans levain, et au septième jour, sera une fête au Seigneur. Du pain sans levain sera mangé pendant sept jours, et l'on ne verra aucun pain levé chez toi, et aucun levain ne sera vu avec toi dans toutes tes contrées. Et tu feras connaître à ton fils en ce jour-là, disant, cela est fait en raison de ce que le Seigneur a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Donc là encore, on parle de la loi, les commandements de Dieu. Verset 9.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 Je continue, troisième témoin, on reste dans le même chapitre et on va quelques versets plus loin. Donc Exode chapitre 13 au verset 15, troisième témoin donc. « Et il arriva lorsque Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, que le Seigneur tu as tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né du bétail. C'est pourquoi je sacrifie au Seigneur tout mâle qui ouvre l'utérus, mais tout premier-né de mes enfants je rachète. » Et cela sera pour indice sur ta main et pour fronton entre tes yeux. Car par la vigueur de sa main, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Donc, là encore, ça évoque la loi comme un indice sur la main et un fronton entre les yeux. Et je vous lis les versets à partir de la King James française. C'est là Mais... C'est quasiment pareil dans, dans les différentes versions de la Louis II, les, toutes les Louis II, les quatre versions de la David Martin, euh, l'Osterval de 1877 et 1996, la Darby, même la Chorakuetou, la Bible de Jésus-Christ, la Bible de Luther, euh, qu'est-ce que j'ai vérifié d'autre aussi Ah ben ouais, la chouraki, la traduction du monde nouveau, les, la Bible donc des témoins de Jéhovah. Euh, j'ai aussi regardé dans la crampon, la Bible catholique. Euh, C'est partout pareil, donc il n'y a pas à voir de polémique euh, sur la traduction que j'ai utilisée. Vous avez la Louis II 21 et la semeur qui ne disent pas fronton entre les yeux, mais marque entre les yeux. Donc, je dirais à la rigueur, je préfère ces versions. Euh, mais quoi qu'il en soit, on voit, dans toutes ces versions de Bible, que la loi est évoquée comme un signe sur la main et entre les yeux. Allez, j'enchaîne avec le deuxième critère d'analyse. La définition de la marque de la bête doit être en totale opposition à Jésus-Christ et à l'Évangile. Je vais vous lire des versets qui vont rendre mes propos indéniables. C'est Galates, chapitre 5, au verset 3 donc.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 Il est écrit que si vous vous justifiez par la loi, Christ est sans effet en vous. Vous êtes déchus de la grâce. C'est comme dans le livre de l'Apocalypse où il est dit que ceux qui prennent la marque de la bête sont destinés sans exception à la mort éternelle, déchus de la grâce de Dieu. Je vais vous lire après Romains chapitre 9 au verset 31. Mais Israël qui poursuivait la loi de rectitude n'est pas parvenu à la loi de rectitude. Pourquoi Parce qu'ils ne l'ont pas cherché par la foi, mais comme si c'était par les œuvres de la loi. Car ils ont trébuché contre cette pierre d'achoppement. Philippiens chapitre 3 « Et d'être trouvé en lui n'ayant pas ma propre rectitude laquelle est de la loi »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 par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Acte chapitre 13, verset 39. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moïse. Romains 7, verset 4. C'est pourquoi mes frères, vous aussi, vous êtes devenus morts à la loi par le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre savoir à celui qui est réficité d'entre les morts, afin que nous produisions du fruit à Dieu. » Voilà, selon la Bible, ce qui est le contraire total de l'Évangile, la négation totale de la bonne nouvelle, c'est de se justifier par la loi. Ma propre rectitude, laquelle est de la loi Vous êtes déchus de la grâce pour quiconque parmi vous est justifié par la loi. Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Si on considère la loi au regard de la vérité de l'évangile, on voit de suite que la justification par la loi est le complet opposé de l'évangile. C'est un autre évangile qui n'en est pas un, c'est l'anti-évangile. Vous êtes déchu de la grâce pour quiconque parmi vous est justifié par la loi. Et donc, je ne dis pas que la loi en elle-même est la marque de la bête, non mais vouloir se justifier soi-même par les œuvres de la loi, c'est la marque de la bête. On le comprend si on prend deux ou trois témoins pour identifier ce dont la Bible parle comme étant une marque sur la main et sur le front, et qu'ensuite on l'analyse à travers le prisme global de l'évangile. Et Je vais vous lire un passage qui est encore plus explicite quant à la négation complète de l'évangile, qui est la justification par les œuvres de la loi.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 alors Christ est mort en vain. Car si la rectitude vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Si la rectitude vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Si vous cherchez la justification par la loi, pour vous, Christ est mort en vain. Ce verset dit quand même des choses qui sont assez lourdes de sens, vous ne trouvez pas C'est comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, où il est dit, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1, « De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous vous tenez ferme, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, sans quoi vous auriez cru en vain. » Si vous pensez qu'il faut croire à Jésus-Christ et avoir les œuvres de la loi pour être sauvé, vous avez cru en vain. Pour vous, Christ est mort en vain. Rien que ça. Hein oui, je crois que pour être sauvé, il faut le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, mais il faut aussi qu'en parallèle, j'ai des bonnes œuvres pour être sauvé en plus du sacrifice. Eh bien, mon bonhomme, tu as cru en vain, d'accord Et tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Hein Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est mortes Je ne vais pas aller dans l'étude du mot « vain » dans la Bible, comment c'est employé dans la Bible, le mot « vin. mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il est écrit « Si la rectitude vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Donc, le deuxième critère d'analyse nous amène à comprendre que la justification par les œuvres de la loi, ça commence très sérieusement à ressembler à la marque de la bête. Il y a quelque chose là, euh, il y a des versets, des versets qui vont dans ce sens, D'ailleurs, je pourrais arrêter maintenant cette vidéo, parce que cette doctrine de la justification par les œuvres de la loi étant la marque de la bête, elle commence à avoir une fondation assez solide, je trouve. Mais je vais quand même vous lire un dernier verset, Voilà que je tenais à vous lire. C'est Acte chapitre 29 au verset 17. Et Paul, se levant dans le temple, leur dit « Hommes oh, frères, écoutez-moi, si l'un d'entre vous reçoit une puce électronique dans la main ou dans le front, pour vous, Christ est mort en vert. Non, en fait, ce verset n'existe pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, qui croient qu'il existe. Hmm. Ensuite, le troisième critère, c'est-à-dire l'analyse de ce qu'est la marque de la bête selon la globalité de la Bible. Je vais commencer en réglant un point qui pourrait prêter à confusion quand je dis que la justification par la loi est la marque de la bête, et qui est qu'on pourrait croire que je dis que la loi est de Satan, qu'elle est intrinsèquement diabolique. Non. Mais écoutez bien ce qu'enseigne précisément la Bible quant à la loi. Romains, chapitre 7 Que dirons-nous donc La loi est-elle péché A Dieu ne plaise non, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit, « Tu ne convoiteras pas ». Mais le péché, prenant occasion par le commandement, a produit en moi toutes sortes de concupiscences. Car sans la loi, le péché était mort. Car autrefois j'étais vivant sans la loi, mais lorsque le commandement est venu, le péché reprit vie, et je mourus. Et le commandement, qui était ordonné pour la vie, je l'ai trouvé être à la mort. Car le péché, prenant occasion par le commandement, me trompa, et par lui me tua. C'est pourquoi la loi est sainte, et le commandement saint, et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu mort pour moi A Dieu ne plaise. Mais le péché, afin qu'il puisse paraître péché, produisant la mort en moi par ce qui est bon, afin que le péché par le commandement puisse devenir excessivement pécheur. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 55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 et encore, je me confierai en lui, et encore, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. D'autant plus donc, comme les enfants sont participants de la chair et du sang, lui aussi lui-même a pareillement participé de la même manière, afin que par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15, et qu'il délivre ceux qui par peur de la mort étaient toute leur vie tenus dans la servitude. Donc, la Bible nous dit que Satan a le pouvoir de la mort, d'une façon ou d'une autre. Et que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et l'emprise du péché, c'est la loi. Donc c'est la Bible qui fait cette relation de cause à effet. Le diable a le pouvoir de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et l'emprise du péché, c'est la loi. Donc, par conséquence... Si vous voulez vous justifier vous-même par la loi, vous êtes automatiquement assujetti au pouvoir de la mort qui est dans la main de Satan. Tout simplement parce que personne ne peut garder toute la loi, car c'est écrit à de nombreuses reprises. J'ai tout un tas de versets. Vous savez d'ailleurs que personne ne sera justifié par la loi, parce que personne ne peut la garder. Jean chapitre 7, verset 19, « Moïse ne vous a-t-il pas donné toute la loi, et cependant aucun de vous ne garde la loi ?» Romains chapitre 2 verset 1 « Par conséquent, tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, qui juge, car en ce que tu juges un autre, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Romains chapitre 3 verset 9 « Quoi donc Sommes-nous meilleurs qu'eux non, en aucune manière, car nous avons auparavant prouvé qu'à la fois juifs et gentils sont tous sous le péché. Comme il est écrit, il n'y a aucun endroit non pas un seul. Il n'y en a, a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Ils sont tous sortis du chemin, ils sont tous ensemble devenus improductifs. Il n'y en a aucun qui fasse bien, non pas un seul. Verset 19. Or nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle les dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier devienne coupable devant Dieu. Verset 23, car tous en péché n'atteignent pas la gloire de Dieu. 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 roi, chapitre 8, verset 46. S'ils pêchent contre toi, car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, entre parenthèses, et que tu te sois courroussé contre eux, et que tu les livres à leur ennemi, et qu'ils soient menés captifs dans le pays de l'ennemi, loin ou près. Jacques, chapitre 2, verset 10. Car quiconque gardera la loi entière, et cependant faillira en un seul point, il est coupable de tous. Donc, non, la loi n'est pas diabolique. Mais par le biais de la loi, nous sommes tous condamnés et nous tombons sous la coupe de Satan. Donc. Et c'est très logique que vouloir s'acharner à se justifier soi-même par la loi, ça équivaut au final à rendre un culte à Satan. Donc le lien avec la marque de la bête devient doctrinalement concret. On voit que tous ces versets s'assemblent pour mener vers cette conclusion.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 si vous avez lu le Nouveau Testament, vous savez que la loi était donnée pour que tous soient trouvés pécheurs, et que personne ne sera justifié par la loi, et que la foi en Jésus-Christ est l'accomplissement parfait de la loi en nous, qui nous est imputée gratuitement. Voilà, Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, l'accomplir pour nous, gratuitement. Et on voit aussi dans la Bible qu'il y a une clarification, une explication très simple et très explicite disant que oui, la loi est sainte, mais qu'elle est par contre mortelle pour ceux qui veulent se justifier par elle. Donc, au final, cette doctrine que j'énonce, que vouloir se justifier par la loi, se revêtir de sa propre justice, être que c'est la marque de la bête, c'est pas une doctrine blasphématoire, antibiblique ou délirante. Euh, mais je veux dire que ça s'imbrique à 100% avec le mystère de l'évangile, tel qu'il est euh, clairement détaillé, euh, avec précision, dans le Nouveau Testament. Tout s'accorde parfaitement. Doctrinalement, c'est du basique de l'évangile. Après ça, je vais aborder un deuxième point, puisque je parle de la marque de la bête. Je vais aussi me poser la question, puisque je parle de la marque de la bête, de la marque de Satan. C'est quoi exactement la doctrine de Satan, la doctrine du diable Et donc, je vais aller chercher cette doctrine du diable, pas dans des livres de démonologie, mais je vais la tirer de la Bible. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo de cette série. Mais vous saurez vous qu'avec moi, c'est ma petite marotte. Je me répète toujours deux ou trois fois. Je vais vous lire donc Ésaïe chapitre 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin Donc là on parle du diable, ô Lucifer, fils du matin. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations car tu disais en ton cœur, Satan se dit en son cœur, car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai aussi sur le monde de la congrégation, sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au très haut. Donc la doctrine de Satan c'est, je serai semblable au très haut. Et qu'est-ce que ça veut dire, être semblable au Très-Haut Mais là encore, la Bible va nous le dire clair et net. Dès le début, dans la loi. Genèse chapitre 3, verset 4. « Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts, et vous serez comme des dieux, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Être comme des dieux, c'est connaître le bien et le mal. Et c'est d'ailleurs confirmé quelques versets plus loin, au verset 22, toujours au chapitre 3 de Genèse. Et le Seigneur Dieu dit, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. Voilà. Être comme des dieux, c'est décider soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Moi, je suis bien et ma bonté m'amènera au ciel. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur le monde de la congrégation, sur les côtés du nord. Voilà ce qu'est la doctrine de Satan en deux points. Premièrement, je monterai au ciel par mes propres moyens, parce que je suis bien, je suis bon. Deuxième point, « Je suis comme Dieu, qui est bon ?» Luc, chapitre 18. « Et un certain dirigeant lui demanda, disant, « Bon maître, que ferais-je pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Personne n'est bon, sauf un, c'est-à-dire Dieu. Voilà, « Je suis bon, je suis bien, je suis un disciple parfait, du moins d'après ma propre connaissance du bien et du mal. » D'après ma propre évaluation du bien et du mal, je ne pêche plus tellement je me suis repenti, tellement je suis bon et bien à mes propres yeux que je suis une copie de Jésus-Christ dans la chair. Je suis une copie de Dieu dans la chair tellement je suis bon, ma propre justice, laquelle est de la loi. C'est ce mécanisme, par exemple, qui nous permet de comprendre L'hérésie de la doctrine qui dit que pour être sauvé, vous devez être des reproductions parfaites de la bonté de Jésus venu dans la chair, des vrais disciples. Les gens qui disent ça, euh, ils sont leur propre accomplissement de la loi eux-mêmes. L'amour est l'accomplissement de la loi et eux sont parfaits dans l'amour selon leur propre point de vue, selon leur propre connaissance du bien et du mal. Bonjour à tous, bienvenue sur tv Aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est très important parce que c'est une question qui, qui peut être déterminante en ce qui concerne notre salut. Et je voudrais donc qu'on parle d'une chose qui est très importante pour notre Dieu au point de, de pouvoir influencer notre éternité. Et cette chose, c'est simplement l'amour du prochain. Vous êtes d'accord avec moi que quand on lit la parole de Dieu, le, le Seigneur nous cite l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme les, les deux plus grands commandements. En fait, Dieu aime tellement l'homme. Il ne t'aime pas que toi, il ne m'aime pas que moi. Il aime tous les hommes et il les aime tellement qu'il s'identifie à eux. Il s'identifie à eux, il se met à la, à la place de ces personnes. Au point où il dit que toutes les fois, où un être humain, toutes les fois où l'une de ces créatures est dans le besoin et que nous ne faisons rien, c'est à lui que nous ne faisons rien. Mais le pire encore, c'est que cela influencera notre éternité. Donc, mes bien-aimés, ce texte est clair. Je prends la peine d'aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a tellement de théories fausses qui circulent partout et même sur Internet, en ce qui concerne les choses qui mènent en enfer ou pas, de partager ce détail avec toi parce que c'est un détail qui n'est pas souvent évoqué. Ce passage nous dit clairement que cela va jouer dans notre éternité. Et le message de devenir un disciple, c'est pas toujours agréable. Et puis en fait, ça va montrer si quelqu'un est réellement né de nouveau. Parce que lorsqu'il est temps de rentrer dans le, la, la dimension du, du disciple... Ben notre vie est vraiment, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Wow, j'ai des choses que je dois changer. Et puis, dans Jean 30, 13, 35, la parole nous dit « à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En fait, ça, c'est la première des choses. Si tu as de l'amour pour les autres, c'est la première et la plus grande preuve que tu es un disciple de Jésus. La parole nous dit dans Romains, chapitre 5, que euh, Dieu a déversé en nous son amour par le Saint-Esprit. Et c'est là, c'est en nous, du moment où est-ce qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter notre esprit, et l'amour de Dieu a été répandu en nous. Et puis là, il faut qu'on qu grandisse en maturité, il faut commencer à manifester l'amour. Et l'amour va être le moteur de toutes les autres choses, en fait. Parce que tu vas aimer Dieu, tu vas vouloir lui plaire. Parce que l'amour de Dieu en toi, tu vas aimer ton prochain, tu vas vouloir marcher dans le pardon. Parce que l'amour de Dieu en toi, ça va faire, toutes les autres choses vont découler, en fait, de ça. Et ça, c'est la base, c'est très important de le comprendre. Moi, le jour où est-ce que vraiment j'ai dit « Dieu, était le premier dans ma vie, je vais te suivre », Ma vie, elle a complètement changé. Toutes sortes de choses qui étaient dans ma vie ont pris le bord. Ça se fait, c'est surnaturel. C'est impossible que tu continues à parler comme tu parlais, que tu continues à écouter ce que tu écoutais une fois que tu es réellement né de nouveau et que tu veux être un disciple de Jésus. C'est impossible, je répète, c'est pas possible. Ensuite, un troisième point qui appartient au paysage général de la Bible, qui corrèle avec la marque de la bête, c'est le cas des pharisiens que Jésus-Christ et Jean le Baptiste ont appelé de façon très directe et sans nuance « serpent, euh, fils du diable ». Les pharisiens se justifiaient eux-mêmes par la loi et pour être comme des dieux, pour être des modèles de bonté et de sainteté à suivre, comme des dieux. D'où par exemple le, la parabole des viticulteurs. « C'est l'héritier, venez, tuons-le et saisissons-nous de son héritage ». Ces pharisiens qui, à leurs propres yeux, étaient parfaits dans l'observation complète de toute la loi, selon leur connaissance du bien et du mal, selon leur propre appréciation du bien et du mal, et aussi et surtout sur la base de la tradition humaine de leurs ancêtres, avec toutes les compromissions, les hypocrisies et les justifications biaisées que ça implique. Les pharisiens tiraient leur gloire les uns des autres plutôt que de chercher la gloire qui vient de Dieu. Et ils se justifiaient par la loi, alors que Jésus-Christ leur a clairement dit qu'aucun d'eux ne gardait la loi. Et il leur a aussi dit, je le répète, qu'ils étaient des serpents et qu'ils étaient des fils du diable. Là encore, cette doctrine de la marque de la bête étant la justification par les œuvres de la loi, ça s'accorde parfaitement avec cet événement, cet élément proverbial dans la Bible que sont les pharisiens, puisque ces gens présentent les deux caractéristiques évidentes. Premièrement, se justifier par la loi, tout en étant aussi appelés par Jésus-Christ des fils du diable. Matthieu, chapitre 3. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de ceux des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, « Aux générations de vipères, qui vous a averti de fuir le courroux à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu est capable de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. » Jean, chapitre 8. Ils répondirent et lui dirent, « Abraham est notre père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. »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 Je vous lis Jérémie chapitre 1, verset 16. « Et je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur malice, parce qu'ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux et ont adoré les ouvrages de leurs mains. » Ésaïe chapitre 2, verset 8. « Leur pays est aussi plein d'idoles, ils adorent l'ouvrage de leurs mains devant ce que leurs doigts ont fait. » On trouve cette constance dans la Bible, à savoir les gens qui adorent l'ouvrage de leur mère, les œuvres de leur mère. Leurs dieux sont l'ouvrage de leur mère et par extension spirituelle, ce sont les œuvres de leurs mains qui vont leur ouvrir un chemin vers un au-delà quel qu'il soit. Ils adorent, ils adorent leur mère au lieu d'adorer la main droite de Dieu, celui qui est à la main droite de Dieu et qui est la main droite de Dieu. Cette main droite de Dieu qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, après les avoir fait mourir dans le désert, en les faisant errer pendant quarante ans, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Hébreu, chapitre 3. Car quelques-uns lorsqu'ils ont entendu et provoquèrent, quoi qu'il en soit pas tous ceux qui sortirent d'Égypte par Moïse. Mais avec lesquels fut-il peiné pendant quarante ans. nétait ce pas par ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le désert et auquel jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ne crurent pas. Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreu, chapitre 4. Craignons donc de peur, qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car l'Évangile nous a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole de la prédication ne leur a en rien profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres fussent achevées depuis la fondation du monde. C'est une image, une similitude d'entrer de, dans la vie éternelle par la foi en la main droite de Dieu, au contraire de ceux qui veulent y entrer par l'ouvrage de leurs propres mains. la foi en leur propre main comme les israélites à qui Dieu a dit « vous n'entrerez pas dans ce pays » et qui ont quand même voulu y entrer par leurs propres moyens et qui ont été défaits sur la colline par les cananaïtes et les amalekites. C'est tout simplement une application concrète de la marque de la bête qui existait depuis le début des écrits de la Bible et qui correspond au paysage global de la Bible. Je veux dire que c'est cohérent avec tout ce qu'on voit d'autre dans la Bible. Les Israélites qui se fabriquent un Dieu avec leurs mains, un veau d'or, et qui disent, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est cohérent avec les Éphésiens qui fabriquent avec leurs mains leur déesse Diane. Ça colle avec tout ce que l'on voit dans la Bible, avec l'interdiction dans les dix commandements de se faire une représentation de Dieu avec ses mains. Non pas parce que Dieu aurait ce sentiment humain de ne pas goûter artistiquement les statues et les peintures, non. Mais parce qu'il y a une réalité spirituelle primordiale à ce dégoût qu'a le vrai Dieu vivant pour l'adoration de l'œuvre des mains des hommes. Un dégoût qu'on devrait comprendre si on a accepté dans notre intelligence et dans notre cœur ce qu'est le vrai évangile. Ainsi, on peut mieux déchiffrer quel est le fond concret de cette interdiction d'adorer l'ouvrage de ses mains. Et que c'est très simple, on en revient toujours à la vérité de l'évangile et par opposition à la marque de la bête qui est mat matérialisée par, euh, entre autres, l'adoration de l'œuvre de ses mains. Et au passage, je ferai remarquer que, les faux prophètes qui se disent chrétiens bibliques et prêchent le salut par les œuvres, au final, c'est rien d'autre que des païens qui adorent la statue du faux dieu Dogon. Spirituellement, c'est euh, blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. Ensuite, le critère numéro 4, qui est la correspondance entre la doctrine de la marque de la bête étant de se revêtir de sa propre justice, laquelle est de la loi, la correspondance avec la réalité tangible de ce monde. Donc, question, trouve-t-on dans ce monde physique de façon générale chez les religieux et les non-religieux un consensus autour de la notion d'accéder à un niveau de vie qui va au-delà du charnel par un bon comportement et de ses mains et de ses pensées Bon, C'est une question rhétorique parce que la réponse s'impose d'elle-même. C'est Oui, oui, oui. quoi, Trois fois oui. Il n'y a qu'à examiner toutes les fausses religions qui mènent en enfer pour voir qu'elles ont toutes en commun ce point précis de travailler par des bonnes œuvres de ses mains pour atteindre un paradis. Je veux pour exemple le catholicisme ou l'islam où les gens méritent leur place au ciel par ce biais, les œuvres de leurs mains. Et il y a aussi les œuvres de leur front, leur amour, leur tolérance, leur bonté d'âme, euh, la noblesse de leurs sentiments, la paix, la fraternité, qui est pour eux un facteur essentiel à leur entrée au ciel. Vous avez par exemple euh, le pape qui va dire que les musulmans peuvent aller au ciel sans Jésus par un style de vie euh, pieux et que... En même temps, vous avez beaucoup d'imams modérés qui vont vous dire que les chrétiens euh, qui font de bonnes œuvres iront au ciel. J'ai quelques petites sourates à vous lire. Donc, ça vient du Coran. Euh, Coran 3, 113 à 115. Tous ne sont pas pareils chez les gens du livre. Tous ne sont pas pareils chez les gens du livre. J'ai du mal à lire le Coran. Tous ne sont pas pareils, virgule. Chez les gens du livre se trouve une communauté droite qui récite les versets de Dieu aux heures de la nuit en se prosternant. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le bien, interdisent le mal et accourent vers les bonnes œuvres. Ce sont des gens de bien, le bien qu'ils font, cela ne leur sera pas renié et Dieu sait qu'ils sont pieux. Ensuite la sourate al -Maidah. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. » Donc là encore, on est dans les bonnes œuvres. Euh, Coran, 2, Coran 2, 62. « Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les nazaréens, donc les chrétiens, et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Euh, Coran 5, euh, Sourate 69 Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Bon, évidemment, avec les musulmans, tout se complique dès que vous leur parlez de la trinité et de la divinité de Jésus. Là, de suite, les musulmans euh, modérés, de suite, ils montent dans les tours. Ils se fils de chien hein. d'associateur, tu vas aller en enfer parce tu n'as pas cru les messages d'Allah. Donc, ça, c'est une des composantes de la marque de la bête sur le front de l'islam, à savoir qu'un chrétien ou un juif peut aller au ciel par les œuvres de ses mains, mais si jamais il vient à sa connaissance les préceptes de l'islam et qu'il rejette ce nouvel évangile, cet autre évangile, ben alors il va en enfer parce qu'il a refusé la, la mise à jour 2.0 de la révélation de Dieu, la dernière version. C'est parce que les musulmans croient que tout le monde peut aller en enfer. Euh, pardon, tout le monde peut aller au ciel par euh, les bonnes œuvres, mais que eux, pour eux c'est plus facile parce qu'ils ont la version de la religion number one, quoi, le nec plus ultra, le le process ultime à suivre avec leurs mains et avec leurs fronts pour les emmener au ciel. Donc ça explique leur intransigeance et leur arrogance dès que vous essayez de leur parler des choses de Dieu. Quoi. Vous n'allez pas leur enseigner la science des dieux à ces gens-là. Et si on va sur la chrétienté en dehors du catholicisme, par là je veux dire le reste de la chrétienté Apostats qui ne croient pas au vrai évangile, ils vont aussi vous dire que le salut est conditionné à croire à Jésus Christ, d'accord, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un bon comportement, euh, un bon comportement donc, par les œuvres de ses mains et par les œuvres de son front, de paix, joie, compassion, amour, etc. Et ça, vous le trouverez dans tous l'éventail des chrétiens, depuis les orthodoxes jusqu'à même aux témoins de Jéhovah. Et je vous mets pas d'extrait vidéo parce que c'est évident qu'ils ont tous cette doctrine. Et ensuite, si on examine rapidement les spiritualités orientales, on est aussi au final dans la même ligne directrice. Évidemment, si on met de côté euh, certaines euh, particularités doctrinales. Vous avez par exemple le concept du karma. Vous savez, vous avez déjà entendu parler du karma, mais est-ce que vous savez que karma, ça veut dire euh, œuvre J'ai la définition Wikipédia ici. Karma ou karman en sanskrit, de la racine verbale euh, KR, je ne sais pas ce que ça veut dire, signifie acte ou encore action, ou kama en pali. Et l'action sous toutes ses formes, puis dans un sens plus religieux, l'action rituelle, c'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Il est alors la somme de ce qu'un individu a fait et est en train de faire ou fera. Dans les religions orientales, il y a adopté le concept de renaissance, parfois nommé réincarnation ou transmigration, tout acte, karma induit des effets qui sont censés se répercuter sur les différentes vies d'un individu formant ainsi sa destinée. Donc, là encore, même dans les spiritualités qui prennent le concept de vie éternelle par un autre bout, on retombe inévitablement sur cette notion de mérite par ses œuvres, par sa propre justice, de la propre justice des œuvres de ses mains ou les œuvres de son front. Le karma, c'est quoi Alors pour beaucoup, ce sont nos actions qu'on a entreprises dans nos vies antérieures qui impactent notre vie d'aujourd'hui. Mais c'est plus complexe que cela. Parce que le karma va agir sur des niveaux différents. Le niveau physique, ce que l'on peut voir, et le niveau vibratoire, ce que l'on ne voit pas. Donc du coup, le karma, ça va être les actions que l'on entreprend maintenant, qui vont avoir un impact maintenant. Mais comme je te l'ai précisé, il y a deux niveaux. Le niveau physique et le niveau vibratoire. Donc ce qui importe le plus, ce n'est pas l'action elle-même, c'est l'intention qu'il y a derrière ton action. Si tu veux la paix sur cette planète, pourquoi tu as de la violence dans ton assiette Tu t'es déjà posé la question Pour élever ta fréquence aussi, bien sûr, il faut que tu aies l'intention d'aider les autres. Il faut que tout ce que tu fasses, c'est un impact positif sur la condition humaine, ou des animaux, ou de l'environnement, mais faut il faut qu'il y ait... Un impact qui ne soit pas uniquement positif envers toi. J'ai là une citation du Dalai Lama qui est très parlante. Donc, c'est le Dalai Lama. J'appelle l'amour et la compassion une religion universelle. Telle est ma religion. Donc, ce pharisien à poil court du, du Népal, là, il nous suggère de façon subliminal, qu'il est plein d'amour et de compassion, un peu comme les pharisiens qui faisaient sonner la trompette quand ils faisaient l'aumône aux pauvres. Euh, de même, le Dalai Lama est, est habillé avec une robe là, qui crie à tout le monde, regardez comme je suis spirituel et saint, tout comme les, les, les pharisiens. Là encore, et tout comme les pharisiens, il se revêt de sa propre justice, on est toujours dans le même moule des fils de Satan qui se justifient eux-mêmes. Et personnellement, j'ai remarqué par plusieurs expériences que sous le vernis de la zen attitude, il y a un très gros fond d'orgueil et de prétention chez ceux qui vous expliquent qu'ils ont détruit leur ego. Là. Cette doctrine de la destruction de l'ego qu'on trouve dans toutes les philosophies orientales et tous les dérivés New Age et compagnie, c'est à l'image de ces gens de nos sociétés occidentales qui professent des, des philosophies bouddhistes et euh, de maîtrise de soi, mais qui, à côté, souvent ont des réactions de, de rage incontrôlée, de colère, euh, et de stress incontrôlable. On voit ça souvent, euh, les femmes, dans le tertiaire, dans le secteur tertiaire, vous savez, avec Bouddha en fond d'écran sur le portable, et en même temps, c'est des hystériques imbuvables, complètement auto-centrés. Et puis, pour en finir avec les fausses religions, last but not least, le judaïsme. Donc, avec le judaïsme, on est au summum de lauto tout simplement parce que la religion de la synagogue de Satan découle en droite ligne de, du pharisianisme de tous ces gens dont Paul disait, c'est Romains 10, verset 1. « Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils puissent être sauvés, car je leur atteste qu'ils ont un zèle de Dieu, mais pas selon la connaissance, car étant ignorants de la rectitude de Dieu et essayant d'établir leur propre rectitude, ils ne se sont pas soumis à la rectitude de Dieu. » car Christ est la fin de la loi pour la rectitude à qui quiconque croit. » Voilà. Ils ont rejeté la rectitude imputée par Dieu par la foi en Jésus-Christ pour établir leur propre justice. Et c'est ce qu'on peut trouver noir sur blanc dans le Talmud et dans son extension, le Zohar, qui est le support doctrinal de la Kabbale. Et si on va au fond de ses écrits, on y voit qu'il est professé que Dieu serait un être éloigné de nous, qui ne s'occupent pas de cette terre, et que le peuple juif serait une parcelle de Dieu sur cette terre, qui serait sans péché, intrinsèquement bon et juste de par leur, leur, de par leur naissance, et qu'ils seraient les représentants de ce Dieu absent pour être une lumière au, au monde, et incidemment pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour ça que, par exemple, vous avez euh, des juifs partout dans les médias pour disserter comme des rabbins, pour trancher sur tel ou tel sujet, pour vous dire ce qui est bien de penser et ce qui est mal de, mal de penser. Dans le Talmud, il est dit que Dieu étudie le Talmud tous les jours pour savoir quelle est la bonne doctrine, que Dieu est enseigné par ce que les rabbins disent dans le Talmud. Donc là, on est vraiment au top du top, au sommet de l'auto-justification, parce que ces personnes décident clairement de ce qui est bien et ce qui est mal. Et évidemment, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours du côté du bien. Et vous savez aussi que de nos jours, mettre en doute la probité et la droiture d'un juif, c'est un crime très grave qu'on appelle antisémitisme tout euh, négationnisme de la bonté et de la droiture des juifs, c'est pour eux comme euh, un crime, un blasphème envers Dieu, d'accord Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, et eux savent qu'ils sont bien, qu'ils sont bons, c'est le top du top de la marque de la bête, de se revêtir de sa propre justice, et on le retrouve comme par hasard chez qui Chez les descendants des pharisiens, chez les descendants des fils du diable, c'est la Bible, hein et aussi, euh, en parlant des pharisiens, on a en ce moment un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur dans la chrétienté, petit à petit, qui est le mouvement des, du retour aux racines hébraïques de la foi. Donc, à la base, c'était un mouvement qui était minuscule au début du siècle aux états unis mais depuis les débuts des années 90 à peu près, 93 exactement, euh, ça se répand et ça se popularise. Et ça, ça a été fait sous l'impulsion de trois rabbins new-yorkais qui ont piloté euh, cette opération marketing en, en sous-marin. Et la doctrine de ce mouvement consiste notamment à mener les gens dans l'auto-justification par la loi, okay, la marque de la bête donc, à rejeter le nom de Jésus-Christ, Yesos Christos, en grec, Dieu venu dans la chair, à le rejeter donc pour se tourner, mais de façon masquée, occulte, quoi, vers l'adoration d'un homme, le rabbi Yehoshua ben Anania, aussi nommé Yeshua ben Anania, un rabbin qui a été un des grands sages de la Mishnah, et qui est né euh, aux alentours de Jérusalem, juste avant la, la destruction du second temple par les Romains. La date est intéressante. Et donc, parmi les points de doctrine de ce mouvement des racines hébraïques de la foi, comme ils ne peuvent pas prétendre ouvertement que les pharisiens que Jésus a explicitement condamnés, de façon claire, comme ils ne peuvent pas prétendre que c'était des gens bien au final, des modèles à suivre, ils vont vous dire euh, « Attention ces pharisiens-là, dont parle Jésus, n'étaient pas bien parce qu'ils ne suivaient pas scrupuleusement la loi. Mais, à la même époque, il y avait une autre branche de pharisiens, les pharisiens de Hillel, la maison de Hillel, Beth Hillel, qui eux, par contre, étaient des pharisiens très bien, qui suivaient la loi, et qui en plus étaient pleins d'amour, de compassion, de tolérance, etc. etc. Et donc, dans ce mouvement qui est divers, il y a aussi une autre doctrine antagoniste, à la première dont je vous ai parlé là, qui explique que Jésus-Christ, donc Yeshua, et les apôtres étaient en fait des rabbins, de la branche des Esséniens, qui prêchaient la loi pour être sauvés. Et pour dire ça, évidemment, il se base sur l'arnaque des manuscrits de la, de la Mère Morte, les manuscrits de Qumram. Après une dizaine d'années passées dans la Damas, en Syrie, etc., dans Galate 2.9, il se résout à aller demander la permission, entre guillemets, à Pierre, Jacques et Jean, pour pouvoir enseigner. Et donc, euh, vous, vous pouvez relire le premier et le deuxième chapitre de Galate, pour remettre ce que je dis dans le contexte, vous, vous allez comprendre. Et donc là, il dit, Jacques, Képhas et Jean me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous, allassions, nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. La main d'association, c'est la sémira. L'autorité rabbinique, comme le dit le Talmud, elle se transmet par l'imposition des mains par trois rabbins reconnus. Donc il faut que trois rabbins reconnus dans la communauté imposent les mains à l'aspirant rabbin, entre guillemets, lui imposent les mains pour lui transférer l'autorité rabbinique et qu'il soit reconnu lui-même comme un rabbin par la communauté. Donc quand il dit, euh, ils m'ont donné la main d'association, c'est pas qu'ils lui ont serré la main ou lui ont donné une tape dans le dos. Ça veut dire, ils étaient trois, c'était les trois dirigeants de la communauté, ils lui ont imposé les mains, comme c'était la coutume à l'époque, euh, à l'époque, ils lui ont imposé les mains, ils lui ont transféré l'autorité rabbinique. Donc à ce moment-là, Paul est devenu un, on va dire un rabbin reconnu dans la communauté. Mais pendant dix ans, il a agi sans avoir demandé cette autorité rabbinique, et c'est pour ça qu'il avait des problèmes. Euh, il avait des problèmes pour faire reconnaître son apostolat, son ministère. C'était une forte tête, voilà, fort caractère. Pardon? Encore maintenant, mais ce n'est pas, pas faux. Il a commis une erreur, mais c'est normal. Dans la Bible, la Bible présente tous les hommes, même les, les patriarches, les prophètes, ils ont tous fait au moins une erreur. Et donc, tout ça pour vous dire que même dans ce mouvement chrétien judaïsant, qui revient à l'observation des, des ordonnances charnelles de la loi, vous avez donc, la marque sur la main à savoir se justifier par les œuvres de la loi par ses propres mains mais vous avez aussi comme partout ailleurs la marque de la bête sur le front de mériter son salut par des œuvres intellectuelles de bonne pensée d'amour de générosité de et de compassion voilà en gros il y a des différences de doctrine entre toutes les fausses religions mais au final c'est toujours pareil, que ce soit chez la synagogue de Rothschild, chez les muses, chez les jésuites chevaliers de l'ordre de la croix de Malte, chez les New Age, chez les bouddhistes, c'est toujours le même schéma général, ce même tronc commun, ce, ce tronc commun de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant. On va sortir du domaine de la religiosité et regarder ce qu'il en est chez les athées. De nos jours, alors qu'on s'approche de plus en plus de la fin des temps, on va dire, on voit de plus en plus chez les sans-dieux occidentaux se développer un phénomène, un phénomène de social justice warrior, qu'on va traduire en français par « les combattants pour la justice sociale » c'est-à-dire des gens qui sont des activistes euh, extrémistes, progressistes, dont la finalité est d'imposer leur point de vue sur tel ou tel sujet sociétaux pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, Voilà, sachant que tous ceux qui n'adhèrent pas à leurs critères du bien sont d'office versés dans le camp du mal ultime et euh, sortis du champ de l'humanité ne sont plus les humains. Et euh, on voit que leurs critères du bien et du mal, évidemment, ils rejoignent tous les points de l'athéisme contemporain, à savoir la déification de la nature, le mondialisme tour de Babelière, la, la glorification et la normalisation des comportements déviants et tarés, euh, la loi du « fais ce que tu veux hein. ». Euh, selon le gré de tes pensées, souvent avec l'excuse de l'artistique. Hein c'est n'importe quoi, oui, mais c'est de l'art, donc... C'est bien. Voilà. D'accord. Vous Et jouez votre trage. spectacle avec cette carotte je autour je du joue. coup. Mon spectacle avec cette carotte, absolument. Et comme vous avez un t-shirt vert, il y a une histoire de d'environnement, de, c'est ça, non Absolument. La protection de la ça. nature. C'est un spectacle engagé euh, autour du sujet de l'écologie, mais aussi de l'ouverture sur le monde, de l'humanisme, euh, des voyages. Euh, D'accord. Parce que c'est comique, plutôt. Ah oui, oui c'est comique. Ouais, c'est très drôle. Qui on embrasse À part Daniel, on embrasse Max. Qui est Max Max, mon camarade d'extinction rébellion, donc euh, qui. Euh qui m'a accueilli là-bas et avec qui je continue à, à œuvrer pour le bien commun. Et donc, chez ces gens non religieux, on retrouve encore et toujours les caractéristiques de la marque de la bête, à savoir se revêtir de sa propre justice, que ce soit dans leur acte concret et tout autant dans la, dans la qualité de leur pensée. Alors que, je répète, en général, ce sont des gens qui se déclarent loin de la religion, ou en tout cas en dehors des codes religieux classiques. Et ce mouvement globalisant des social justice warriors, c'est pas une création spontanée qui apparaît comme ça par hasard. Mais euh, à l'instar des prédécesseurs euh, hippies ou communistes, on voit qu'ils sont encouragés et poussés par des, ce qu'on appelle, la Bible appelle des principalités obscures qui dirige le monde dans l'ombre, avec comme but de nous amener pas à pas vers le règne de Satan, et donc le règne des valeurs de Satan, c'est-à-dire le règne de l'auto-justification, le règne de ma propre justice, le règne de « je serai comme Dieu, connaissant le bien et le mal, je m'élèverai par mes propres moyens au-dessus du trône de Dieu ». C'est pas être un complotiste décérébré et super crédule que de dire que, factuellement, dans l'époque contemporaine, il y a des processus d'ingénierie sociale qui ont été mis en œuvre pour fonder, endoctriner, financer et promouvoir tout un attelage de mouvements de gens qui luttent contre l'obscurantisme et le traditionalisme pour imposer leur vision, euh, qui est quand même assez dictatoriale, leur vision donc de, du bien, leur vision du bien qui ne souffre d'aucune discussion et qui doit s'imposer au monde entier, dans l'optique d'une certaine vision du bien commun. Ben, quitte à procéder aussi à quelques purges radicales contre les malpensants. Et euh, tout ça dans une démarche qui se veut à religieuse, mais qui en même temps porte en elle des notions de bonté, d'amour, de tolérance et de compassion qui pourraient s'apparenter à une certaine forme d'idéologie spirituelle. Et euh, je répète comme par hasard, le modèle de ce qui est bien et qui doit être encouragé c'est l'exact opposé de, des repères qui sont donnés par la Bible. Mmh. On a l'amour libre, la fornication et euh, la destruction par le divorce et le féminisme du cadre de la famille et de son modèle euh, patriarcal, vous savez, comme les patriarches de la Bible. La mise en avant incessante du LGBTisme, euh, le culte de la nature et de la création, tout ça. Quoi. Mais là encore, si on prend encore plus de recul, qu'on sort de cette comparaison parallèle entre les religieux et les non-religieux, et qu'on plonge à la racine des réalités basiques et universelles de ce monde. Ce concept de se justifier soi-même, de se revêtir de sa propre justice, c'est tout simplement un des ressorts primordiaux de la psyché humaine, de la psychologie humaine. Je veux dire qu'on a tous eu dans notre vie concrète l'expérience de voir quelqu'un euh, se comporter n'importe comment faire des actes malfaisants, tenir des propos odieux, et puis ensuite se justifier, hop, droit dans ses bottes, euh, et expliquer pourquoi cette façon de faire était totalement légitime. On peut dire que c'est un résumé de l'histoire humaine, et de tous ces drames. Et c'est un comportement qui est lié à la marque de la bête. Parce que la Bible dit que Satan est le dieu de ce monde, lorsque nous ne sommes pas sauvés, nous sommes sous la domination de Satan. En voilà une conséquence visible et concrète de la domination du prince des airs sur cette terre et sur l'humanité des perdus, qu'il soit religieux ou pas. Et euh, c'est aussi une autre preuve que ce que je dis est vrai et que vous pouvez constater de vos propres yeux sans vous prendre la tête avec des réflexions complexes. Je veux dire, comprenez ça et ça vous éclairera sur les motivations des païens que vous côtoyez tous les jours. Enfin, cinquième critère d'analyse, il faut que la marque de la bête étant la justification par les œuvres de ses mains ou de son front, il faut que ça s'inscrive dans les grandes lignes de la prophétie biblique de la, des temps de la fin. Bon... Petite question rhétorique, est-ce qu'unir toutes les religions de la Terre ainsi que les non-religieux est possible si on le fait sous une doctrine commune de bien se comporter et d'être une personne avec des qualités morales pour atteindre un idéal spirituel et en bonus optionnel, euh, la vie après la mort Donc la réponse, c'est est oui, oui, oui. Et c'est beaucoup plus plausible qu'un homme qui débarque dans ses où et qui dit euh, Hop, je suis Dieu, adorez-moi et mettez-vous tous une puce dans la main ou dans le front. Est-ce que tous l'éventail de la chrétienté adhérerait si quelque chose, un autre Jésus-Christ, venait leur prêcher un salut par les œuvres, les bonnes œuvres de leur mère et les bonnes œuvres dans leur front la réponse, bien sûr, c'est oui, oui, oui. Et est-ce qu'il y aurait une grande tribulation pour les quelques chrétiens qui soutiendraient que personne n'ira au ciel sans Jésus, et surtout, surtout, surtout, surtout, que le salut est sans les œuvres Là encore, la réponse est oui, oui, oui. Il y a combien de chrétiens, non sauvés évidemment, qui croient que, Jésus-Christ est venu prêcher l'évangile de « Comporte-toi bien pour être sauvé hum ». Que combien de chrétiens appellent ça euh, nommément l'évangile « Comporte-toi bien pour être sauvé ». Pour eux, pour eux c'est ça l'évangile. Ensuite, est-ce que les musulmans vont adhérer si un espèce de simili madi va leur dire de, que ce bien, bien se comporter est la voie vers le ciel oui, oui, oui, ça va marcher très fort avec eux, tout simplement, parce que comme les chrétiens actuels, la majorité des chrétiens, cette doctrine, c'est déjà la leur. Voilà, les, les musulmans déjà suivent la charia, ça veut dire la loi en arabe. Euh, il faut quand même avoir le sens des réalités quand on parle des événements prophétiques des temps de la fin, et comprendre que les convictions et les cultures de chacun ne vont pas disparaître comme ça d'un seul coup pour que puisse mettre en place un scénario hollywoodien de puce RFID et d'un homme représentant de Satan qui deviendrait maître du monde juste en faisant des tours de magie. Ça n'est pas réaliste vu que une partie de la chrétienté et bon nombre des musulmans, ils sont là à guetter l'arrivée d'un bonhomme satanique qui aurait sous le bras un carton plein de puces RFID à distribuer à tout le monde. Allez hop. Il y a une chose qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est que quand Jésus-Christ est venu la première fois sur la terre, tous les juifs, même ceux qui avaient un, un cœur propre à recevoir Dieu, ont été à côté de la plaque quant à l'interprétation des écritures sur la venue du Messie. Et donc, comprenez bien que tous les chrétiens, même bon, bon nombre de ceux qui sont réellement sauvés, vont être pareillement dans les choux concernant le deuxième retour du Messie. Et je dirais que c'est fait exprès parce que dans Apocalypse au chapitre 10, au verset 1, il est écrit euh, « Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, revêtu d'un nuage, et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme si c'était le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il s'écria d'une voix retentissante, comme lorsqu'un lion rugit, et lorsqu'il eut crié, sept tonnerres firent entendre leur voix. » Et lorsque les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire, j'étais sur le point d'écrire, et j'entendis une voix du ciel me disant, celles les choses que les sept tonnerres firent entendre et ne les écrit pas. Celles les choses que les sept tonnerres firent entendre et ne les écrit pas. Voilà, il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous sachions apparemment. Les choses secrètes appartiennent à Dieu et les choses qui nous sont révélées nous appartiennent. Et on voit aussi ça, euh, on le voit dans Apocalypse, mais aussi de la même manière, on peut le voir euh, dans le livre de Daniel qui traite également des, de la prophétie des temps de la fin. Et il est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 4. "Mais Mets-toi, ô Daniel !» ferme ses paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là et la connaissance sera augmentée. Et au verset 8, il est dit, « Et moi j'entendis, mais je ne compris pas et je dis au Monseigneur qu'elle sera l'issue de ces choses. » Et il dit, « Va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc Comprenez qu'il est prévu que les gens ne comprennent pas et ne voient pas venir les contours exacts de ce que seront les temps de la ferme. C'était apparemment voulu par Dieu pour la première venue de Jésus-Christ, et ça sera aussi le cas pour la deuxième. Hmm. Rien de nouveau. Euh, quelque chose qui a été fait, c'est quelque rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Donc, dire exactement quel sera le déroulé précis des temps de la fin, c'est impossible. Mais en tout cas, on peut déjà éliminer toutes les incongruités, du style euh, la puce RFID qui sera euh, acceptée par quasi tout le monde, et au moins s'accorder que la marque de la bête étant sa propre justification par les œuvres de la loi, ça coïncide parfaitement, euh, comme les dents d'un engrenage, j'ai dit, avec la description qui nous est donnée des effets de la marque de la bête sur ceux qui s'en revêtent, ainsi que, que la, sa totale opposition avec la vérité et la simplicité de l'évangile. Après ça, je voudrais aussi vous faire remarquer qu'il y a une doctrine assez populaire, pas très très populaire, mais assez populaire, qui dit que « Lorsque nous aurons raté l'enlèvement le, pré-tribulationniste, l'esprit de grâce sera alors retiré et euh, nous ne serons plus dans le temps de la grâce, et alors il faudra nous justifier par la loi, et euh, accessoirement soutenir les Juifs qui nous montreront comment vraiment bien observer les ordonnances de la loi, comme euh, il doit se faire. Euh, » aussi tout simplement imaginer que tous les gens qui croiront avoir loupé le soi-disant enlèvement pré-tribulationniste, il sera alors très facile de venir leur, leur dire qu'en fait ils l'ont loupé parce qu'ils s'étaient coupés des, de la vraie racine de la foi et de ses racines juives et donc de la loi, la Torah. Mais encore plus simplement, sans faire de la conjecture à l'aveuglette sur la fin des temps, tout simplement, sans délirer sur un scénario compliqué, en continuant tout simplement dans la lancée de ce qu'est la doctrine de la majorité des chrétiens actuellement, en gardant les mêmes ingrédients qui sont déjà présents aujourd'hui. Si les soi-disant chrétiens se retrouvent plongés dans une période de temps qui semble apocalyptique, type eschatologique, euh, fin d'état, que pensez-vous qu'ils vont croire euh, quel est leur unique chemin pour être sauvés, quand ils s'en seront à ce stade Est-ce qu'ils vont croire se dire euh, une fois sauvés, toujours sauvés, la sécurité euh, éternelle, la promesse de la vie éternelle que Dieu qui ne peut mentir a promis dès la fondation du monde Non, pour la majorité, ça sera l'épreuve finale où ils devront mériter leur salut par encore plus d'œuvres de leurs mains et encore plus d'œuvres de leur front. Encore plus qu'avant. Donc oui, je suis d'accord avec tous les complotistes qui vont dire que tous les complotistes millénaristes qui vont dire que tout est déjà en place pour la marque de la bête. Oui. Et euh, pas parce qu'il y a deux ou trois restaurants où tu peux payer avec une puce sous-cutanée. Non, en fait, tout est en place pour la marque de la bête depuis plus de 6000 ans maintenant. Et pendant les événements des temps de l'affaire, on ne sera que dans la continuité et juste à, à l'atteinte d'un paroxysme, d'un point haut dans la courbe avant que tout clash mais en tout cas, il n'y aura rien de vraiment nouveau, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. J'essaie de me mettre à la place de ceux qui vont réaliser brusquement que la trompette a sonné, que l'épouse est partie et qu'eux sont restés. C'est horrible d'y penser, de s'imaginer que, bon, c'est pas encore la perdition éternelle, c'est pas encore l'enfer, mais ça veut dire que maintenant, c'est fait, ils sont dans la grande tribulation, ça y est, elle a commencé. Maintenant il y a encore une chance pour eux de ne pas perdre leur salut et d'entrer dans la vie et la vie éternelle. Il y a encore une chance pour ceux qui se disent chrétiens et qui seront restés sur la terre, c'est de rester fidèles à Jésus et à sa parole jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors, c'est sûr que actuellement, techniquement, tout est en place. Bon, il y a soit la possibilité de mettre une marque... Euh, une marque indélébile, sur la main ou sur le front, un genre de code barre qui serait imprimé euh, dans la peau, ou alors ce qui se pratique maintenant pour le bétail, c'est-à-dire c'est encore plus simple et beaucoup plus efficace, on met une micro-pastille qui a la taille d'un grain de riz, c'est n'est pas gros du tout, c'est minuscule, et ça, ça peut s'injecter sous la peau, sous le premier, la première couche de peau, on fait ça pour les bêtes actuellement, et il y a des pays où c'est obligatoire de le faire pour les animaux, parce qu'on peut mettre dans une petite puce comme ça l'équivalent de 12 millions de pages serrées d'informations. Et là l'exhortation qui est donnée à ceux qui garderont la vérité et la parole de Dieu, c'est refuser à tout prix le moindre contact, le moindre compromis avec ce système religieux mondial qui va venir vers vous, grands ouverts, avec un faux amour et une fausse unité. Le Saint-Esprit est répandu dans le monde aujourd'hui et le Saint-Esprit est dans la vie de tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Donc quand le Saint-Esprit va partir avec l'épouse, ça ne veut pas dire qu'il va quitter ceux qui appartiennent au Seigneur s'il si se consacre au Seigneur en disant « Seigneur, maintenant tu me fortifies ». Le Saint-Esprit va agir comme dans les temps d'Ancien Testament où il venait sur l'un, sur l'autre et on voyait bien qu'il y avait des vies consacrées où l'Esprit de Dieu était là pour agir. Mais il ne sera plus répandu dans le monde, il n'y aura plus cette action puissante du Saint-Esprit pour amener des âmes à la repentance, des âmes au, au salut, c'est terminé. Il y aura une grande foule de chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Le Saint-Esprit, je suis certain, va quand même rester avec eux pour fortifier ceux qui vont prier Dieu et qui vont dire « Seigneur, rends-moi fort pour pouvoir traverser ce que je vais vivre maintenant ». Mais ils n'auront pas tous les moyens de grâce que nous avons nous. Ils n'auront pas cette, cette présence universelle du Saint-Esprit qui coule à flot et qui, qui vient dans le monde entier pour amener des âmes, pour agir par des miracles, des signes et des prodiges. Ça va être un temps de désert spirituel où ils vont se trouver seuls avec Dieu et seuls avec la parole qu'ils auront gardée quelque temps encore puisque l'Antichrist va les détruire aussi. En conclusion, je voudrais d'abord répéter que le piège de Satan, « Vous serez comme des dieux », ce n'est pas de se prendre pour un super-humain doté de pouvoirs surnaturels, non. C'est d'être bon comme Dieu, revêtu d'une justice sans faille, entièrement nette, ma propre justice immaculée. Je décide que je suis bon, bien, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y en a qu'un seul qui soit bon et c'est Dieu, d'accord et c'est le point commun entre toutes les fausses religions et les faux prophètes de tous horizons. Et d'ailleurs, même le plus satanique des faux prophètes reconnaîtra avoir fait des erreurs dans sa vie, reconnaîtra des faiblesses physiques et ne se considérera pas du tout comme un surhomme immortel. Mais par contre, tous en eux-mêmes se justifieront de leurs erreurs par le fait qu'elles ont été faites dans une bonne intention, sans malignité, dans un esprit pur et sans reproche, et que leurs faiblesses et limites physiques ne sont que des épreuves pour démontrer leur haute valeur d'humilité et la puissance de leur être spirituel. Donc, que la marque de la bête soit sa propre justification, ça correspond exactement avec la réalité de toutes les religions de ce monde, de tout temps. Ces fausses religions qui sont le piège de Satan, qui est un ange, euh, qui est déguisé en ange de lumière. Mais aussi, la marque de la bête étant sa propre justification, c'est parfaitement valide si on l'applique à l'ensemble de la nature humaine, en dehors du champ de la, religi de la religiosité. C'est la nature même, profonde et commune, à tous les hommes que de s'auto-justifier de ses actes et de ses pensées, c'est concret et c'est commun, je veux dire. Ce que je dis, c'est l'évidence même. Je veux dire, c'est tangible pour tout le monde. C'est tangible pour vous, c'est tangible pour le voisin. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Cette notion, cette, cette nature humaine profonde de s'auto-justifier dans ses actes et dans ses pensées. C'est quasiment automatique chez l'homme, surtout chez certains. Et cette attitude d'être droit à ses propres yeux, c'est au fond la motivation profonde, vous savez, de ces gens méchants. Vous savez, le, le voisin que tout le monde déteste dans le quartier parce qu'il va crever les roues des voitures qui sont garées, là où on a parfaitement le droit de se garer, hein, sur une place de parking délimitée, sans nuire à personne. Mais ce voisin s'estime dans son bon droit en punissant ceux qui ont le tort de mettre leur voiture là où il a décidé de son propre chef que c'était mal de se garer et euh, par extension de, de cet exemple banal que j'ai pris on peut dire que c'est aussi le caractère de satan qui est le mal absolu en action mais qui en même temps est euh, accuse les fils de Dieu de mauvais comportements tout en étant persuadé de la justice de son action. Et je dirais que ça rejoint aussi le cas proverbial des pharisiens dans la Bible. C'est encore et toujours la même ligne directrice. Rien de nouveau sous le soleil, je n'ai rien inventé du tout. Et ce que je dis est soutenu par euh, tous les versets et les passages de la Bible qui s'imbriquent pour nous amener à cette conclusion. Ça prend tout son sens au regard des grandes lignes de la prophétie des temps de l'affaire. Ça s'accorde parfaitement avec le piège de Satan. C'est le... aussi le parfait opposé de l'évangile. Et aussi, en plus de ça, ça correspond exactement aux réalités humaines de ce monde. Voilà, tout ça s'accorde, tout ça correspond. Et bien plus que le scénario hollywoodien de la puce RFID, et de ces trucs bidons qu'on nous sort à chaque fois. Et je dirais que si vous êtes sauvé, si vous savez au fond de votre cœur ce qu'est le vrai évangile, le vrai salut, vous savez aussi que je dis vrai, d'accord Si vous avez accepté l'évangile dans sa vérité, vous comprenez d'instinct que ce que je dis là, c'est autre évangile que je viens de vous décrire, se revêtir de sa propre justice, c'est et ça a toujours été la marque de la bête. Si vous relisez deux ou trois fois la Bible en gardant en tête ce que je vous ai dit, au final vous en serez encore plus convaincu et vous verrez cette doctrine collée avec la mécanique globale des écritures. C'est... Ça crève les yeux, je veux dire, c'est évident de vérité, c'est tellement évident que c'est visible à l'œil nu dans votre vie de tous les jours. Un peu comme dans Romains chapitre 1 qui dit que le pouvoir de Dieu et sa déité se voient clairement autour de nous dans sa création. Et dernière chose, imaginez, essayez plutôt d'imaginer la réaction d'un bon gros faux prophète de base, celui qui pour vous est le pire de tous, le plus infâme. Essayez d'imaginer sa réaction si vous venez lui exposer que la marque de la bête est le fait de se justifier soi-même par ses propres œuvres. Essayez d'anticiper sa réponse et vous concevrez intellectuellement qu'ils sont tous obligés de rejeter ça d'une façon ou d'une autre. Hein parce que cette doctrine, elle n'est pas acceptable pour eux. Que ce soit euh, Jorge Bergoglio, Choura Kwetou, euh, l'Imam Machin ou Jérémy Sourdril. Euh, le principe même de cette doctrine de la marque de la bête étant de se justifier par ses propres œuvres, ça va les rendre fous, mais à, à sauter au plafond. Donc, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ce sujet de la marque de la bête, dans la continuité de la série, mais aussi sur euh, d'autres sujets. Allez, à bientôt